Cette vidéo est sponsorisée par Nord GPS, directeur artistique du YouTube Game français. Et pour vous, seulement pour vous, et uniquement pour vous, une petite vidéo. Unboxing Alors la boîte est déjà ouverte, c'est pas que j'y ai glissé les cadeaux des sponsors. Non, non, non, c'est juste que c'est la 132 e prise et que je suis un très mauvais comédien. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans Oh mon Dieu Oh mon Dieu, Court-Florent Oh mon Dieu, exactement ce que je voulais tout commence par un détail. Pour le moment, ce n'est qu'une étape. Prends le comme un point de départ. Tout commence par une étoile. Tout commence par un détail. Coup d'éclat. Pour le moment, ce n'est qu'une étape. Tout n'y est pas, mais prends le comme un point de départ. Et tu verras, tout commence par une étoile. Le jeu, la chandelle. Les pour et les contre, les cours et les contre, Clôturer les yeux de patientelle, patiente où va s'enquête sentimentale, Voit sauter santé mentale, de qui passe en tête la compète, la comparaison, la conquête, par les hommes la complète, par les armes et par les arts, on croirait par et ça, on pleure le soir, autant qu'on a peur de soi, une blessure dans l'œil, honte, à qui voit passer l'espoir dans une fissure dans leur monde, entre leurs heures, leurs montres, leur sonne, leur sort quand leur somme leur tombe, mais tu vois bien dans la pâleur des ombres, d'un ciel bleu dont c'est le fossile.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 la vie à son écorce faussée et qu'on se jette et qu'on se blesse, qu'on se teste et qu'on se plaise. Non, reste complaisant, qu qu'on se pète complètement. Promotion, ouais, de troubles alimentaires, trop de mauvais berceaux, de maladies mentales, devant tuer. Qu'un désolé on digère Mais devant vous les qu'un léger relance gère À ta violence affective Réponse physique à tes relances effectives Et ton que tu zides, défense les sites Sur fond de suicide, Désir des sombres Usine à songe, mais vas-y fous -y, des bombes plus vite Des coups de pompe, peu pompe, pompe et reste vide N'écoute donc pas le doux son du brise-vitre Un goût de plomb Respire, merde, on construira rien de bon Sans d'abord les détruire et tout commence par un détail Pour le moment ce n'est qu'une étape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 c'est leurs yeux, si notre prière et leur vœu notre pierre et leur feu. Et en ce lieu, le sang de personne est bleu. Quoi qu'ils perçoivent d'eux ici, personne est Dieu. Tout commence par une étoile, une brèche, une balafre. Ni prêche, ni palabre, ni prestige, pas là non. Le début d'une fuite, le débit d'un torrent, le dépit d'une suite qui ne suit pas le courant. Des reflets dans des bruits de verre. À l'accoutumance les aller sur les sons entraînant des bruits de fer.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 Et tu verras que tout commence par une étoile